Le jardin n'est pas entretenu du tout, Il y a de la, végétation, de partout. la boule à crise en cr un siècle. On tue des hommes, par manque de phrases. Je vous joue un morceau de ma chair, des bouts de boue. Début de texte concret, c'est en poésie. Physique. Roman trop long, auto-friction, plus sensible. Du genre à caresse. Plutôt que malaxer, branler et que poétrer, c'est plus indispensable. Indisposable, indisposant, inculturel et que je suis coupable d'avoir balancé. Mes textes au bout d'une feuille enflée de l'air, prise par son vent présent. Sur un mongol fira pacifié. Égal y pas juste un moment presomptimum. Parmi ces textes certains sont trop longs, qu'il fallait les couper et les raturer. Les découper en tranches, pour qu'ils ne s'alignent pas, qu'ils ne s'allongent pas.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 Une sorte de séduction au suicide. Je suis parmi l'essentiel. C'est une relation toute bizarre à moi-même, un dédoublement qui ne cesse. De tirer sur soi-même, pour se tirer, une guerre infinie intérieure. Pour combattre mes monstres de douleur et de douceur. D'où ces de mes fantasmes. Que je pille et que je vole, car je n'ai pas la clé. Juste ce tout petit trou d'où je suis cloîtré depuis le début, dès d'y avoir vu. Par celui de la fente en deuil, du foutre qui m'étire selon son drap et sur ma peau.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 S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il